Qu'est-ce qu'une GEC Alors, nous allons aujourd'hui voir qu'est-ce qu'une GEC, quelles sont les peines que l'on peut rencontrer sans GEC et comment y répondre. Donc, les organisations, hein, qu'elles soient privées ou publiques, gèrent une multitude de courriers entrants. Ces courriers entrants arrivent de plusieurs canaux. On en dénombre trois principaux. Le courrier papier avec les lettres simples ou les courriers recommandés. Les mails, envoyés directement à des services via des boîtes mail génériques, partagées entre les collaborateurs et les formulaires web, donc c'est vraiment la page contact d'une entreprise, on en a tous. Donc selon, le, selon leur activité, les organismes doivent gérer des dossiers de souscription aux dossiers d'inscription des enfants à l'école, sans oublier le tout venant. Donc on le voit, hein, les services doivent jongler entre tous ces formats de courrier, soit papier, mail ou électronique, ou même avoir une gestion hybride de ces, de ces documents. Certains vont les imprimer, d'autres les numériser. En tout cas, on, en, on ne va pas avoir de gestion homogène des courriers au sein d'un service d'un même organisme. Donc, Ainsi, on n'aura aucune possibilité de piloter l'activité. Donc, Combien de courriers reçus, le nombre de courriers traités. De facto, vous l'avez compris, on va avoir plusieurs peines euh, qu'on va énoncer maintenant. Hein. Ça va être la perte des documents, l'impossibilité de télétravailler, et traiter les courriers, les temps de traitement qui vont être allongés, les coûts de transport qui vont pouvoir être exorbitants et comme on l'a vu, le pilotage de l'activité et la vision sur la charge des équipes. Donc, Nous allons maintenant voir comment traiter ces mêmes courriers avec une GEC en général et avec FluorDocs en particulier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas FluorDocs, c'est une plateforme collaborative qui gère du document et des données. Donc, on va pouvoir créer des use cases sur cette GED. Donc, à Docs, est imbriqué un, un outil de pilotage de scanner, Flore Scan, et il est possible donc de piloter directement son scanner depuis Floor. La solution propose des délégations de tâches. Donc, le collaborateur peut ainsi indiquer qu'il sort en vacances et déléguer tout son travail à son responsable. Il n'est plus possible de perdre tout ou partie d'un courrier. Les collaborateurs retrouvent donc toujours les courriers et les documents qui sont attachés. Avec FluorDocs, on gagne du temps sur les traitements car les courriers sont distribués automatiquement et en temps réel. La solution permet le télétravail des collaborateurs. Donc, en cas de pandémie, tout va bien. Les collaborateurs ne sont plus à l'arrêt. On a les pandémies en tête, mais il ne faut pas oublier les grèves, la neige et toutes, les, toutes ces situations. Donc, FluorDocs permet de piloter son activité, hein, ce qu'on a vu avant, le nombre de courriers reçus, le temps de traitement, les délais de réponse et les éventuels accroissements d'activités sur certaines périodes sont ainsi maîtrisés. Donc, vous l'avez compris, Flourdox permet principalement de ne plus perdre les documents, une distribution des courriers en temps réel, la possibilité de télétravailler et le pilotage des activités. Et j'en passe, hein, on pourrait nommer le coût, les, les coûts de transport qui vont être réduits. Avec Flourdox, on va gagner du temps, de l'argent, de l'efficacité, et de la satisfaction des collaborateurs, mais aussi des clients usagers. Donc, tout le monde est content.